La page blanche. Une expression bien vague connue de tout écrivain. Je dirais même que c'est une étape obligée pour quiconque écrit. C'est comme une étape destinée à nous arriver. D'ailleurs, un syndrome porte son nom. Le syndrome de la page blanche. Je te parle de ça, mais sais-tu réellement ce que c'est Beaucoup pensent que le syndrome de la page blanche n'est qu'un manque d'envie. Pour d'autres, comprenant un peu mieux la gymnastique de l'écrivain, ce n'est qu'un manque d'idées, dans les grandes lignes. Aucune des deux parties n'a tort. Mais elle se trompe quand même. Je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures car j'ai ce syndrome. Comment expliquer le terme de page blanche Cela vient du fait que notre espace d'écriture reste vide. Sans la moindre tache d'encre sur la feuille. Elle reste donc blanche. Un bon écrivain ne passe pas plusieurs heures devant sa feuille. Stylo en main. En attendant que l'inspiration ne lui vienne. Un bon écrivain fait plusieurs essais d'écriture et écrit diverses choses sur des sujets différents pendant un moment. À ce moment-là, la page n'est pas blanche mais noire, noire de ratures et d'essai. Plus le temps passe, et plus l'écrivain se fatigue à trouver de bons sujets. C'est là que tout commence vraiment. Le syndrome prend le dessus. On a beau écrire, rien ne va. Rien ne tient la route. Les sujets sont trop communs. Les essais d'histoire deviennent donc des brouillons laissés pour compte. Certains avaient pourtant du potentiel mais sont abandonnés car trop compliqués à travailler, sans que ce soit basique. L'idée d'écrire sans but, en choisissant la facilité, te dégoûte. Et puis les jours passent, et tu perds l'envie d'écrire. Le revers de la médaille, qui est la remise en question, te tombe dessus peu de temps après. Tu passes des nuits entières à réfléchir à ta vie, puis à chercher un sujet d'écriture. Après les insomnies vient l'angoisse, et la paranoïa. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi, tu te renfermes sur toi-même. Et ce n'est que maintenant, alors que tu es au plus bas, que tu peux enfin te concentrer. Tant que tu es là, enfermé dans ta bulle, rien ne peut t'atteindre. Tu prends un papier et un stylo, et tu te mets enfin à écrire. Et les mots sortent tout seuls, dissimulant quelques éléments de ta vie dans ton histoire. Selon ton humeur, ton sujet variera. Mais dans tous les cas, une partie de récit parlera de toi. C'est pour cette raison d'ailleurs que tu continueras à écrire. Ce n'est qu'une fois que le texte te touche, que l'envie d'écrire te prend vraiment. La recette miracle de l'écriture est de mettre une part de personnel dans notre récit. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'histoire sera bien écrite. Car, indirectement, nous parlons de sujets que nous connaissons bien par notre vécu. La page blanche n'est pas juste une passade. C'est un moment de notre vie permettant de prendre du recul sur ce que nous faisons. Un moyen pour nous, écrivains, de se changer d'évoluer dans notre domaine. Grâce à la page blanche, nous pouvons sortir de notre zone de confort, tenter des choses, puis finir par se concentrer sur nous-mêmes et parler de sujets plus personnels, dissimulés par la fiction. Un bon récit contiendra 40% de faits personnels et 60% de faits imaginaires. Il faut avouer qu'un texte avec une histoire plus réaliste que fictive peut aussi être très intéressant. La page blanche sera alors un moment obligé pour nous permettre d'expérimenter notre style d'écriture, comme un entraînement. Ce n'est que pendant une phase de ce syndrome que nous pouvons essayer de rendre un texte réaliste ou fictif, touchant ou simplement divertissant. L'essentiel est de trouver le bon style d'écriture. Un bon récit est un récit dans lequel l'écrivain parle d'un personnage, en faisant en sorte qu'indirectement, son lecteur se retrouve à l'intérieur de celui-ci. Une fois ce point réalisé, ton texte est bon. C'est donc à toi de te perfectionner dans ta façon d'écrire. Si tu n'y arrives pas, attends l'effet secondaire du syndrome et tu verras que tu finiras par trouver ton sujet, plus ou moins personnel, plus ou moins fictif. Ce qu'il faut retenir de ce texte est le fait qu'il ne faut pas se contenter d'écrire. Il faut garder à l'esprit que tu souhaites faire passer un message. Ton histoire a un but. Elle doit exprimer quelque chose comme une envie, une émotion, une idée ou simplement un avis. Continue d'écrire ton histoire. Sois auteur et non spectateur de ta vie. Écris ton histoire au lieu de suivre celle qu'on t'a écrit. N'écris pas son but. Donne du sens à ton texte. Laisse libre cours à ton imagination. Mais n'oublie pas de parler de toi.